Alors, nous sommes venus faire le combien? Le... Oui. Le 21e. Le 21e Rallye Chenard et Valcaire. Bon c'est quoi exactement Alors, c'est une marque d'automobile qui a... qui a fonctionné de 1899 à 1939, donc une bon. quarantaine d'années. Alors, de vieilles voitures bien, bien restaurées quand même, flambant neuves quasiment. Ben oui, parce ah, qu'elles sont en état de rouler avec contrôle technique, donc euh, voilà. Bon. Et, euh... bon. et donc, vous êtes venu à combien 17 équipages. 17 équipages, 17 équipages Oui, en moyenne, de deux personnes en moyenne. Bon, et, euh, et donc pourquoi vous avez fait le choix de venir à Software de En fait les membres du club organisent chacun son tour dans sa région, un rallye chaque année. Donc l'année dernière on était sur Lyon, l'année d'avant on était au Luxembourg. Et cette année, bah, il se trouve que c'est quelqu'un de... qui habite à Flavrin qui, qui a organisé tout ça. D'accord, bon. Alors le village, vous le trouvez comment ah, bah, ça a l'air d'être super, hein. on va faire le ouais, tour. Mais... Très joyeux. Ah oui. très très belle, très, très belle place. C'est raccord avec les voitures Oui, oui, bon, pas. le village est plus vieux que les voitures, il n'y a pas de doute.